Donc, Alex Bernier, directeur de, de BrainNet, je vais, je vais conclure ces, ces rencontres en mettant en avant plusieurs, plusieurs points positifs que j'ai retenus, malgré le fait que cette année 2020 a été plutôt compliquée pour tout le monde. Le premier, c'est une prise de conscience croissante par les pouvoirs publics des problèmes liés à l'accessibilité des livres numériques. Euh, et donc cette prise de conscience elle se traduit euh, euh, bah, par euh, la commande de, de rapports on a entendu parler euh, ce matin Olivier Caudron de celui de l'IGSR mais on a aussi eu un, un rapport de l'ADOPI qui a été publié euh, à la fin de l'année euh, 2020 donc c'est positif de voir que ces questions sur l'accessibilité sont de plus en plus euh, documentées euh, et comme l'a dit Bruno Marmol en introduction euh, du côté des associations de personnes euh, handicapées ou de personnes atteintes de troubles 10, on attend que cette prise de conscience se traduise vraiment euh, d'un point de vue opérationnel euh, pour qu'il y ait une augmentation forte euh, du nombre de livres adaptés, du nombre de livres nativement accessibles euh, à disposition du public euh, pour qu'enfin on puisse euh, réduire cette pénurie de livres euh, auxquels on fait face depuis de trop nombreuses années. Parmi les autres points positifs, euh, je retiens les, les progrès en matière de mutualisation. Euh, la mutualisation des livres adaptés euh, sous l'impulsion forte de l'Accessible Book Consortium qui a constitué la plus importante bibliothèque numérique euh, de livres adaptés à ce jour avec des centaines de milliers de, de titres disponibles, euh, ce qui était inconcevable il y a encore quelques années, donc c'est un progrès notable et bibliothèque qui va donc être accessible euh, à de, aux usagers directement euh, via une nouvelle interface dont a parlé Luc Momet tout à l'heure. Donc un progrès considérable en termes de mutualisation des livres, mais aussi des progrès en termes de mutualisation des pratiques, euh, comme Louis Marle l'a mis en évidence euh, avec euh, la création de guides, euh, de chartes, euh, à destination des professionnels de l'édition, mais qui ont aussi un impact sur les autres professionnels de la chaîne du livre, euh, comme des composeurs qui, euh, qui, qui ont vraiment un rôle opérationnel dans la production de, des livres numériques. Euh, dernier point positif que je voudrais euh, mettre en évidence, c'est que euh, cette pandémie de, de coronavirus a, euh, a montré euh, vraiment un besoin fort euh, d'accessibilité euh, numérique. Euh, évidemment, les utilisateurs n'ayant plus euh, accès aux bibliothèques physiques, à leur bibliothèque municipale, euh, à leur bibliothèque universitaire, à leur école, euh, ils se sont retournés naturellement vers des solutions numériques. Euh, ça a ce de positif qu'on euh, a assisté à une augmentation du nombre de, sollici de sollicitations pardon, de, de nos services. Ça a été le cas à la Brynet, ça a été le cas à la VH aussi, à l'association Valentin-Louis, et ça a été le cas aussi euh, pour, pour Mobilite, je pense, à tel point que ça ça a suscité et ça les a incités à créer de, de nouvelles offres. Euh, donc ça c'est positif, dans le même temps euh, ça a aussi mis en évidence le défaut d'accessibilité de certaines solutions existantes, euh, bah notamment des portails des bibliothèques, notamment des catalogues, euh, enfin des ressources euh, d'éditeurs scientifiques. Euh, je pense notamment aux éditeurs scientifiques euh, dont les livres sont, euh, sont mis à disposition dans les universités euh, qui sont encore très, très difficilement euh, accessibles aujourd'hui. Euh, voilà, parmi les points, euh, les points qui restent à travailler, mais comme l'a, la, la redit euh, Olivier Caudron, euh, il existe encore de fortes disparités euh, en termes d'accessibilité. Alors en France, on a des fortes disparités régionales. Euh, il y a très peu de bibliothèques universitaires, par exemple, qui sont habilitées à diffuser des documents adaptés. Euh, donc, très clairement, un étudiant n'est pas traité de la même façon euh, selon qu'il euh, réalise ses études, qu'il suit ses études dans une, dans une université euh, habilitée ou dans une université qui ne l'est pas. Donc ça, c'est euh, vraiment un axe de travail important euh, que la prise en compte de l'accessibilité euh, se généralise euh, dans tous les établissements d'enseignement supérieur et plus largement dans dans les établissements de lecture publique. Euh, on a aussi une forte disparité au niveau des types de documents qui sont accessibles. Euh, et là, comme ça a été dit tout à l'heure, euh, on est, on agit, on, on a un impact de, de plus en plus fort sur les sur les documents de littérature générale. Par contre, on a encore beaucoup de à faire pour les documents complexes, donc les documents scientifiques, notamment. Mais en général, tous les documents à maquettes complexes, les livres scolaires, euh, quelle que soit la discipline concernée, ou euh, des choses auxquelles on pense moins euh, intuitivement, mais euh, des livres de cuisine, des guides de voyage, etc., des livres jeunesse, euh, qui, sont des contenus, euh, qui sont évidemment des contenus très importants et qui ont des maquettes complexes qui rendent leur adaptation longue, et donc coûteuse, et donc qui reste encore aujourd'hui un axe de travail euh, important. Voilà, donc euh, je vais une nouvelle fois remercier bah, les équipes de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes, Livre-Lecture, pour euh, leur, euh, leur soutien, leur partenariat, leur efficacité dans l'organisation euh, de ces rencontres. Même chose pour, pour les équipes de l'ENSIB. Euh, je vais remercier une nouvelle fois le comité de programme qui s'est réuni. Euh, dans des conditions parfois un petit, peu, un petit peu compliquées, à distance, via Zoom, etc. etc. Mais voilà, on a réussi à, à concrétiser et à former un programme que j'espère les participants auront apprécié pour ces, pour ces rencontres, malgré ce nouveau, informat, ce nouveau format imposé par, par la pandémie de Covid-19. Euh, voilà, donc j'espère qu'on va se retrouver l'année prochaine euh, en présentiel, comme on dit, dans les locaux de, de l'ENSIB, sur un format euh, plus participatif, même si ça l'était ce matin, grâce, grâce aux questions. Euh, mais voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de renouveler les, les ateliers tels qu'on les qu réalisait euh, d'habitude. Et euh, une dernière chose, bah, merci à tous te, toutes celles et tous ceux qui nous ont relayés sur les réseaux sociaux, euh, via Twitter. Euh, et pour ceux qui n'ont pas pu assister aux rencontres ce matin bah, vous pourrez les retrouver euh, en vidéo et donc on relayera l'information sur nos comptes euh, sur des réseaux sociaux, sur nos sites web etc. etc. Pour que vous puissiez, et par mail aussi à tous les, les participants pour que vous puissiez euh, relayer à vos collègues qui n'auraient pas pu être euh, disponibles ce matin voilà donc un grand merci à vous tous et euh, à bientôt euh, et sans doute à l'année prochaine pour, pour une nouvelle édition des Rencontres.